Chers traders et investisseurs, jeudi 3 octobre, bonjour. Alors écoutez, la dynamique haussière est clairement cassée. Les clôtures américaines et asiatiques d'hier soir et de cette nuit étaient affreuses. Le rebond de ce matin pourrait bien être un simple rebond de chat mort. Les traders comprendront. À voir. Donc il est beaucoup trop d'eau tôt pardon pour dire quoi que ce soit pour le swing trading il ne faut surtout rien faire mais nous ne sommes pas très optimistes quant au retour sur les plus hauts de ces derniers jours donc euh, il faut savoir patienter bon la bonne nouvelle pour nous tous des traders c'est que la volatilité remonte et ça c'est bien donc de plus, cet après-midi, nous attendons un chiffre extrêmement important à 4 heures qui est l'ISM des services. On va voir s'il va confirmer le mauvais chiffre d'il y a 48 heures ou s'il va l'infirmer ou l'atténuer. Nous verrons bien. Soyez présents. Et dans ce contexte, ce matin, nous avons quand même réalisé trois beaux trades sur 3 accompagnés de deux belles médailles. Nous pensons que cet après-midi pourrait être au moins tout aussi animé, voire plus animé, en particulier à 4 heures. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée, de très bons trades et à demain.